Ce n'était pas un cauchemar, j'étais réveillé, j'en suis sûr. C'était une hallucination. L hallucination comme celle décrite par Farber dans sa lettre, peu avant de se pendre à une poutre de son bureau. L hallucination ou quelque chose de pire. Bien pire. Est-ce que le fait de rendre la boîte à musique... C'était une bonne idée Je Cher pour avoir la réponse à cette question, mais on ignore toujours où il se trouve et sa piste semble être refroidie au fil des jours. Peut-être dans son bureau, quelque part dans ses papiers, dans les documents qu'il fouillait pour découvrir l'origine de la boîte. Peut-être y aurait-il un indice là-bas, là-dedans, dans un endroit où il se trouve, ou ce qu'il a fait. Quelque chose qui nous aiderait à suivre ses traces. Je devais retrouver Sébastien Husher. Mais cette fois, ma vie dépendrait. René Artegas, monsieur l'agent, a trouvé le corps de Farber, m'a contacté immédiatement. Il voulait connaître l'emplacement de Usher et son lien possible avec la mort de Farber. Grace, une étudiante est protégée de Usher et professeur Nassiri, un de ses associés, ont accepté de nous aider dans la recherche. Ils avaient l'habitude de travailler tard le soir, dans le bureau de Recher, donc c'est un bon début. Ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation. Ils seulement on connaissait sa famille, ses pauvres enfants. J'espère qu'on pourra exactement ce qu'il cherchait et où il est allé. Il restera des documents sur son bureau, ils n'ont pas Nous été touchés. a une, une bonne chance de trouver quelque chose là-bas. Professeur Hushey, on dirait qu'un truc bizarre lui est arrivé. Je veux dire, encore plus bizarre que d'habitude. Il avait l'air nerveux à propos de quelque chose et on aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il semblait essayer de comprendre où en était son dossier chez SFR. Pas de problème, j'en suis bien conscient. C'est son bureau, comme vous le savez. Il y a des documents qu'il utilise pour faire des recherches novels. pour ses romans. On doit aussi jeter un œil à son ordinateur et à ses étagères. Quelqu'un a le mot de passe Et tout on démarre, de vite on trouve quelque chose. Ce truc ici, c'est des sortes de notes où il parle d'une boîte à musique, mais je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Oh, c'est comme ce qu'on désigne les documents dans les archives, des biographies. Peut-être qu'il cherchait quelque chose dedans. Des biographies, peu importe. Commençons par l'archive. Du coup, où est-elle Les donations, les biographies. Je suis sûr que ça sera fermé. Quand on ira les chercher, mais on peut facilement peut-être trouver le concierge. S'il n'est pas euh, maudit ou s'il euh, il n'est pas au téléphone avec issue. Daniel Noyer, c'est le personnage de base. C'est euh, personnage de base, c'est celui d'où part euh, toute l'histoire. Oh Omar Nassiri. Omar, professeur assistant à l'université... J'aime bien son style, franchement j'aime bien son style. Omar, professeur assistant à l'université d'état des arts et du genre humain. Il a un doctorat en histoire de l'art, il est ancien étudiant de Sébastien. Et Usher, avec qui il travaille régulièrement dans le domaine de l'éducation et avec qui il a développé une certaine amitié. Un professeur dévoué et un excellent motivateur. Impatient de découvrir le monde au-delà des frontières, Grace, qui possède une maîtrise en histoire, qui a volé de l'Europe vers les États-Unis pour terminer sa thèse et pour continuer les recherches qui étaient importantes pour elle. Soutenue par le professeur Sébastien Usher, Grace est une étudiante brillante qui a trouvé en la personne de Marna Syrie. Un camarade étranger, mentor et ami avec qui elle a formé des liens de respect mutuel. On a René, qu'on a fait pendant tout l'épisode 2, qui est un, un flic, qui est très très bon dans la fabrication du luminol. Et on a euh, Daniel, le personnage de base. Je connais l'endroit, continuez de fouiller here. cette zone. Moi, <rire> J'aime moins son style. J'aime beaucoup moins son style! Moins violent! Oumar! Cet endroit, il y a quelque chose dans l'atmosphère, quelque chose de diabolique. Je sais comment. On a un briquet sans deck. D'anciens et du journal New World. La dernière fois que je suis venu aux archives du journal, ils étaient en train de tout mettre sur Micro-Ich. Uh -huh. Ça commence, ça commence. Ça commence. Monsieur Glové, j'ai essayé de vous rendre votre carte d'accès, mais je ne vous ai pas trouvé. Je pensais que vous étiez en bas, dans la salle de contrôle, mais je vois que non. Peu importe. Je pars pour un long week-end, et je ne vais pas vous attendre. On n'a pas tous du temps à perdre. Allez aux étagères de la matière enseignée par professeur Dun. De là, placez-vous en face des étagères qui sont écrites mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de din. Et regardez sur le haut de l'étagère. Qui suis-je <rire> Ne confondez pas le chapeau du professeur avec le mien. Ils sont très différents. En fait, pour m'en assurer, j'emporterai le mien avec moi. Au revoir et bon week-end à vous. Je ne prendrai pas mon chapeau, en fin de compte. Avant, tu... Ils sont vraiment en train... Il est vraiment en train de dire... C'est-à-dire qu'il est en train d'écrire une note d'intention à au... Au... au gars, et il écrit dans sa note d'intention « Je vais aller en week-end, mais... Je... je vais prendre mon chapeau, mais je veux... Non. Oui. Non. Ah, non. Oui. Non, attends. Oui. Non. Attends. Si. Est-ce que... Est-ce que... Chapeau. bien de ma tête, mais... Est-ce Si. Oui. Non. Non. Non. Allez Go, je prends... Non, je prends pas mon chapeau. Si... Oui, non. Oh, c'est quand même un chapeau. Oui bien. Allez, non Note du personnel administratif, je ne pense pas avoir besoin de ça. Non mais... C'est quoi cette ce jeu de lumière là je sais pas si les gens viennent ici pour faire des recherches ou pour sortir de la nourriture de la machine. C'est nouveau ça. Des dossiers contenant divers enregistrements, c'est inutile. Ils ont ils ont level up l'ambiance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais juste à l'intro là, regardez. Je trouve qu'ils ont level up l'ambiance. Quelle formidable imprimante. Je qu'il n'y a pas besoin, il euh, euh, a pas de quoi se casser le cul par terre. Grace déteste ses télégroupiers. Elle les trouve démodés. estime que les courriers euh, électroniques sont l'avenir. Elle pourrait devenir un peu surexcitée. Mais l'ambiance a complètement level up. Complètement level up. Les livres en attendant de rangement, il n'y a pas de place. Non plus dans les vieilles Les nouvelles archives. est plein, c'est que Grace n'est pas passée par ici. Elle doit boire 4 litres d'eau par jour et deux autres de café. C'est pas moi bon, Grace. Ces livres sont là beaucoup plus pour divertir les visiteurs que pour les valeurs académiques. C'est horrible. Il y a un petit qui intervient. Pas dans la musique, mais euh, de manière un peu euh, un peu disparate, et qui est très déstabilisante. Il y a, y a un level up. Science sociale. C'est faux. Je pense que c'est de mauvais goût d'installer un distributeur de collation ici. Et que Grace affirme que je suis crispé invite simplement des personnes irresponsables à recouvrir des livres de tâches de nourriture. Ah non, ok. Pourquoi il fait la danse du robot devant la bibliothèque Ok. Il faut relire les notes. Ok. Oh, ça commence. <rire> L'énigme commence. Mais non <rire> Ok. Le fou au chapeau. Caricature. Histoire, le fou au chapeau. Wouah. L'écriture de ces notes ressemble à celle de Sébastien, mais je ne suis pas sûr. Grace le saurait probablement. Elle est douée pour ce genre de choses. dont des copies ont été sauvegardées. technicien à se faire attend. Ah non. Ça, ça a monté un cran niveau pression. Porte de bonheur. Je peux pas croire à quel point ma vision s'est dégradée. Dieu merci. Il n'a rien à voir avec ça Ok J'ai pas envie d'aller voir. Hein. J'ai pas envie d'aller voir. Hein. J'ai pas envie, envie d'aller voir. Je suis en train d'enquêter avec un... Avec un gars. Avec un vieux qui pleure à côté de moi. Aller aux étagères de la matière enseignée par le professeur Dain. Qu'est-ce qu'il enseigne, le professeur Dain Non. Éta... Ah, ouais, ok. Oh, non Il y a le plan là-bas J'ai compris Non Je suis obligé d'aller là en fait. Et le coup du. La le petit, petite corde de. De piano qui est pincée, je vous jure que ça. C'est un peu trop bien vu. Je suis déjà, mais tellement sous... max sous pression, je vous jure. Je suis dans le hall. Et je suis en train de me. J'ai envie de me taper. Quand je, quand je vous dis. Euh, Venez, on fait l'épisode 3 ce soir. Ah. Mm -hmm. <rire> mm, sexy bitch. Mm. mais tu es un, ta tu es un tableau de, de, de, de personnes millénaires. <rire> je, je... Charol Je Écoute... Je l'ai vu. Zacharide. Il ressemble à un, à un vieux tout. pour pour un pourboire, si les gens faisaient l'effort de jeter les choses à la poubelle, ne serait-ce que leur canette vide. Forme. un chapeau de forme au feutre noir mmh. un chapeau mmh. un bon chapeau je pensais qu'Etienne était au max mais là je pense qu'on est L'étiquette dit 100% feutre, taille 8. Taille 8 euh... mmh. Journal, qu'est-ce qu'il fait ici uh -huh. <rire> Un chapeau en feutre. Brun, selon l'étiquette, taille 6. 8. Il y a une étiquette à l'intérieur. Joseph, Michaël, mérinon Ok. Mais café ne sent pas fonctionner. J'arrête. Zacharidin. Il y a du bruit. Pourquoi? A... Pour. Pourquoi y a autant de bruit? Et y'a des rats ou quoi Ça va être super dur pour moi, je vous jure, ça va être très difficile. Ah Moussana mm -hmm. ah. mm. est l'un des enseignants les plus qualifiés que nous ayons. Mm. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Oumar, arrête Document privé, rien d'intéressant pour moi. Je ne voit personne sur le campus, les travaux de rénovation euh, d'été sont vraiment en retard. Je pas vu le se faire. Note du professeur Dain à propos de cette recherche d'université intéressante, mais pas utile pour l'instant. Je pas vu le se faire. Dain a créé sa bibliothèque semi-privé. Chaque copie a été méticuleusement choisie. Exam. Il y a des petites gratouilles, des petites mâchouilles. Ok, la coudice se descend. Une table, une table, une table pour se cacher. Je pense pas que le doyen serait content de savoir que le professeur garde de l'alcool dans son bureau. Ah oh là là Des mmh. <rire> <rire> instruments d'anciens étudiants. Pourquoi Marinone aurait-il besoin oh, oh oh 13 décembre Attendez. C'était le 16 décembre. Anglais. Premier trimestre. Et il n'avait pas cours. C'est un prof d'anglais C'est un prof d'anglais Sur le son agenda, c'était indiqué qu'il avait cours de midi à 13h. Le 16. On va aller vérifier, mais ouais, je pense c'est ça. La collection de papillons du professeur. Mmh. Grace le méprise. Elle dit que c'est fou de garder pas les choses. Alors, ça a l'air d'être le thème, hein. les papillons, je sais pas trop, je peux me tromper. Ce buste est presque méconnaissable. Ok. C'est une brigue. C'est totalement une brigue. J'avais raison. 16, musi 30. Prof d'anglais. J'attends un moment où il va nous montrer une vision de ce qu'il y a à l'autre côté. Anglais et tease. Étagère, langue, étagère. Non, pas langue étagère Histoire, littérature... Ah tiens, là. Je vous ai dit que le jeu est très bien fait. Il est incroyablement bien fait, le jeu. Devant l'étagère où... Euh, et lui, c'est Merino. et prof de quoi En fait... La note, c'est quoi La note, c'est... Aller aux étagères de la matière enseignée par le professeur d'un. Professeur d'un est prof d'anglais. De là... Placez-vous en face d'étagères où sont écrits mon nom. MER, Merino. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de din. La taille du chapeau de din c'est de 6. Et regardez l'étagère du haut. Passe au-dessus. Okay, donc on commence là 6 sur la droite 1 2 3 4 ça non 6 en haut. On passe un en haut. Alors on va le faire en first try, Attends, attention. Comptez autant de ça c'est bon. Regardez l'étagère du haut. Ne confondez pas le chapeau du professeur avec le mien. Ils sont très différents. En fait pour m'en assurer j'emporterai le mien avec moi. Il a fait un, il a dit non, non, il a dit non, non. Ok. Mm -hmm. <rire> je je m'y ferai pas, je vous jure, je m'y ferai pas. Je m'y ferai pas, je vous jure. Ah uh -huh. Contrôle d'accès aux zones d'accès restreint. Le pire là c'est que... On commence les pierres là. Si j'adore de respirer quand quand j'ouvre une porte. Il y a des adhésifs avec des rappels à Armageddon. What is this? Oh. done the thing. <sighs> Propre <rire> les salauds. Les, salauds. Euh, les modérateurs vont passer entre les, les viewers pour diffuser, euh, distribuer des doudous. Si vous voulez, ils sont offerts par la chaîne. N'hésitez hein. pas, n'hésitez pas. la main super tout à step up dans le 3 autant le, le 2 l'épisode 2 c'est le prolongement vraiment fidèle du 1 autant le 3 tu sens que le diable est dans les détails Une personne un casier est ouvert on dirait qu'une personne pourrait tenir à l'intérieur mais moi aussi quand je fais face à un casier c'est le premier truc que je me dis vraiment c'est ah Quelqu'un pourrait tenir à l'intérieur. Mmh. Et ça aussi, je me dis. <rire> okay. Oh non, il... ok, très bien, super. Je trouve qu'il il change demain. Cette porte, la porte des diapositives, vous pouvez me voir derrière elle. Et maintenant, c'est réel je peux l'ouvrir. L'image des diapos est une porte. Je peux enlever la chaîne, mais je ne vais avoir besoin de la clé. J'ai besoin de l'ouvrir pour l'instant. Et si sombre, et si je peux sortir, peut-être y a-t-il de la lumière dehors Mon gars Les diapos sont une porte. Super. Okay. I have to find a way to keep this lever lowered. Trouver de quoi maintenir. Côté, fait... okay. le monstre ok mais diapo non je pourrais m'asseoir zoom plop la manivelle là ont besoin d'être rénovés depuis des années je ne suis surpris de voir des livres ici okay. oh. et donc le câble à double extrémité une extrémité à brancher dans la prise et l'autre à connecter avec un appareil électrique <rire> <rire> c'est le cas pour la qualité C'est équipement. Non, non, je ne veux pas. Mal. Hein. Ouvre, s'il te plaît. Je me rappelle que tu voulais que je vois sous les, ce qu'il y a sous les rideaux. Hein. Non, j'ouvrirai uniquement si j'ai pas le choix. Si... Euh... Non, non, non, non, non, vous êtes malade, vous êtes malade. le serrage de fesses, euh, il est présent euh, à chaque ouverture de oh, port Enregistrement oh, de Maxwell, enregistrement vocal de Maxwell, le concierge du département. Je viens de voir quelque chose de tellement bizarre. J'étais sorti fumer parce que Madame Claire n'aime pas avoir de la fumée à côté de ses livres. Et si les étudiants font ça tout le temps Quand je suis revenu, le projecteur était allumé tout seul. Professeur Rocher a raconté qu'une fois de la même chose était arrivée, donc je pensais que c'était normal. Je suis allé éteindre et j'ai vu qu'il y avait l'image de la vieille archive projetée à l'écran. Puis la porte a commencé à s'ouvrir. Quoi bah, Regarde, elle s'est ouverte. Je jure que j'ai vu la salle de contrôle d'en bas. Moment, il y avait quelqu'un dedans qui retenait le levier. C'était moi. J'ai tiré le câble, puis pris le petit peu. Bah, Tu sais, moi aussi j'ai peur d'aller en bas. On est deux. Tip top. Je peux pas. Je... Euh, non, mais si si, tu peux partir. Je te jure, je peux partir. Je te jure. Je te jure, tu peux partir. Okay. Euh Pardon. <rire> Mieux. <rire> je, me... je me déteste. Genre 8, une... je me déteste. Yes. Ah, qu'est-ce que je me hais ah C'est lui là Thank you for saving me. le, mec, le, mec, le mec, il est croyant jusqu'au bout des ongles en fait. Le mec, c'est incroyant. Et, euh, voilà. Soma, il est incroyable comme jeu. C'est un, un jeu de sl Horror. Faites-le. Je ne sais pas comment le personnel de nettoyage s'y prend pour une si petite cuvette. Titre. Un jeu de... Oh non <rire> Non, non. Les sont possibles pour être projetés sur un écran blanc. Arrête d'utiliser le mot diable. À quoi diable servent ces diapositives Ah bah si je les envoie comme ça, je suis comme des shurikens. tu vois. <rire> <rire> <rire> des produits nettoyants, désinfectants. Je pense pas avoir besoin de ça. Pour ah. Des outils, j'espère que je n'ai pas besoin de les utiliser. Ah, si. Pour te fabriquer un hélicoptère et te barrer Là, on avait ça avec la diapo, avec le câble. Tant qu'on n'est pas obligé d'aller en bas, on y va pas. Le cap du projecteur est introuvable. Si je fouille mes poches Juste pour voir. Les qui travaillent dans ce département ont un problème avec les affaires d'autrui. Non. Euh... Je pense qu'il y a un ordre précis. Oh, oh, oh La clé... J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Un ordre. On va essayer de se concentrer sur... Une diapo. Ok. Là c'est le premier. On y en a cinq. Deuxième. Troisième. Quatrième les rats. Cinquième. Il faut peut-être donner vie en fait. Tout simplement. Il faut que ça coïncide dans un sens et dans un autre. Parce que quand on fait dérouler les diapos... Dans un sens, c'est OK. Dans l'autre, ça reboot. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de comprendre la logique. Donc, si à l'aller et au retour, ça coïncide, donc c'est bon. Ça, ça ne bouge pas. Ça, ça bouge. Ça, ça bouge, ça, ça bouge pas l'interrupteur ok ok c'est dans l'autre sens qui. faut c'est dans le sens inverse okay. c'est dans le sens inverse Rien qui est cassé. Les ténèbres. En fait, ça allait dans un sens. La vraie difficulté, c'était de savoir dans quel sens aller. Tu peux allumer le. Ton briquet! Pourquoi j'ai pas de briquet Pourquoi il prend pas son foutu briquet Pourquoi Mmh. Non, non, non, non, non, non. Tu fais pas ça devant une scie à main. Non, non. Hmm. Je le fais. chocolat. Mmh. <rire> J'assume pas ce qui se passe. J'assume pas ce qui se passe avec ce gars. Je ne sais pas. J'assume pas. Mmh. C'est traumatique. Tiens. <rire>